programme Praxis. Donc euh, grâce à ce programme j'ai pu faire un stage d'un mois à Berlin avec un architecte et j'ai aussi pu avoir une bourse pour pouvoir euh, bah, vivre là-bas pendant un mois. C'était génial. J'ai même eu l'occasion justement de, de vivre dans les tiny houses que cet architecte avait construit dans différents endroits dans Berlin donc c'était vraiment incroyable, trop trop bien n'hésite pas puis même si on a genre des petites notions d'allemand eux ils ont des petites notions de français et au final on, on, ça, ça marche quoi ça passe <rire> j'étais vraiment pas prêt pas forcément super organisé aussi non plus et, euh, et ma soeur m'a dit mais bah, justement contact l'ophage ils sont là pour ça je me suis je m'y suis pris très en retard et euh, ils ont quand même été là pour moi donc euh, donc c'était cool on était vraiment confiants. Il partait dans le cadre de ce stage avec l'OFage. Il a bénéficié de tout un accompagnement qui l'a vraiment aidé à réaliser ce projet. C'était vraiment une chance inouïe de partir à Berlin, de rencontrer des gens, de s'ouvrir à de nouvelles cultures. Ce stage, ça a vraiment boosté Cyril. C'était un vrai tournant dans son parcours.